Bonjour Vincent Bonjour Pierre-Marie, comment allez-vous Eh ben écoutez très bien vous-même Bon très bien, bonjour à tous et à toutes Bonjour, on est enchanté, on est vraiment ravis de vous retrouver pour ce nouvel épisode de l'Elite Shopping. Et aujourd'hui c'est un moment assez important puisque Vincent... Oui Vous allez nous proposer un produit qui vous tient particulièrement à cœur. Exactement, car il s'agit d'un trombone. Voilà, un trombone de la Jupiter, trombone d'étude. Très bel étui, très bel Avec étui. Avec euh, des sangles cartables, enfin voilà, très pratique. Très pratique. Voilà. Eh bien nous allons procéder à l'ouverture de ce magnifique étui. Allons-y Hop Regardez, Super. très très beau, très, très belle boîte. Et elle est très beau. Et à l'intérieur, ce trombone donc, qui se compose de trois éléments principaux. La coulisse, le pavillon que nous insérons de la sorte, et ensuite l'embouchure évidemment. L'embouchure, que les trompettistes connaissent bien évidemment aussi. Donc voilà, le trombone est finalement monté, et voilà donc la, la, la, la coulisse... Alors, excusez-moi Vincent, j'ai déjà croisé des trombones et des trombonistes dans ma vie. Bien mais sûr. je n'ai jamais vu ces trois accessoires. Pourriez-vous m'en dire plus Oui, effectivement, Pierre-Marie, il s'agit d'un trombone d'études, donc euh, par définition, destiné à un jeune public. Donc nous avons ici euh, des poignées ergonomiques pour les petites mains, pour une prise en main plus facile, et ici, un col de scie pour bien épouser l'épaule, et voilà, avoir une prise de contact parfaite. C'est malin, dites-moi C'est complètement adapté à ce jeune public. Mais alors, si je peux me permettre, nous devrions le faire essayer oui. par un enfant. Malheureusement, je n'en vois pas. Oui, J'ai bien une petites idées. Et nous accueillons dès à présent le petit Pierre-Marie qui nous vient tout droit de Chalon-sur-Saône. Bonjour Pierre-Marie, quel âge as-tu Bonjour, je m'appelle Pierre-Marie et j'ai 8 ans 8 ans Et je vois que tu fais coucou, tes parents sont dans la salle Oui bonjour, je dis bonjour à mon papa et à ma maman qui sont assis là-bas Ah très bien, très bien Donc maintenant, tu vas nous jouer du... De la trompette Du trombone Trompette Eh bien écoute, tu vas nous jouer du trombone... Voilà et que va-t-il nous interpréter Je vais vous interpréter le morceau à la cœur aux fontaines Ah, au clair de la lune, très bien. Nous écoutons Pierre-Marie. Ah voilà, c'est magnifique, vraiment, très belle interprétation. Bravo, Pierre-Marie. Les enfants, sont formidable. Vincent Vincent Vincent Oui, oui, oui, oui, pardon, pardon, j'étais perdu dans mes pensées, pardon. Cette idée. Tout bien considéré, non on va oublier parce que je pense pas que ça va vous plaire. Écoutez, c'est bien dommage, car pour avoir le plaisir d'essayer ce bel instrument, je me serais volontiers prêté au jeu de faire l'enfant. Sur ces mots, nous vous souhaitons une très bonne journée, on se dit à bientôt pour un nouvel épisode de l'Elite Shopping. A bientôt oh Vincent Au revoir Pierre